Monsieur, pourquoi voulez-vous ajouter une langue de plus à la multitude des langues officielles de l'Union Européenne Non, mais je n'ajoute rien du tout. Je retranche. Vous voyez, c'est malheureux actuellement. qu'ils ne savent pas quelle langue utiliser. Et quand ils en prennent une, ils ne sont pas capables de la prononcer correctement, ni même de l'écrire. Alors, moi, je leur offre une langue facile à apprendre qui vont apprendre en dix fois moins de temps que n'importe quel autre terme hein, national. Et une langue qui ne sera pas nationale, que les Européens pourront s'approprier en attendant de la léguer au monde entier. Salut, Salut. Comment oh, ça va? Oh, ça va. Ah, oh, bah tiens. Ton petit-fils. Ah, mon petit-fils. Ah, bah tiens, euh, il va commencer les langues étrangères cette année. Les langues étrangères. Ah, ouais, il va commencer les langues étrangères. Bah, tu veux dire l'anglais? Non, euh, il va commencer les langues étrangères, je te dis, c'est ça. Non, non. Ah, ouais, ah, ouais, ouais. <rire> bon, c'est l'anglais. Euh, ouais, peut-être. Enfin, on avait annoncé, il annonçait non. les langues étrangères. Ouais, non, mais alors, c'est toujours, c'est toujours le même discours. On annonce les langues étrangères, et puis c'est l'anglais, rien que l'anglais. Et ça fait mieux les langues étrangères, les étrangères. Ah. Oh, bah, euh, peut-être, t'as raison, oui. Et, et toi, comment ça va? Oh, Yeah, cool.